Hey, Good morning. Thanks for coming. So I'm going to talk to you about uh, <coughs> deploying Python microservices with Kubernetes. Uh, okay. So first slide. Blah blah. Michael Bright. Blah blah. Grenoble. Docker. Python. Uh, the important thing to take away is that I uh, I manage um, Docker and Python meetup groups in Grenoble. So if you're ever around Grenoble. Feel free to pass, or if you want to present, even better. Um, I forgot to check. Uh, I was assuming I was going to speak in French. Do people, does anyone actually need me to present in English? It's as you wish. Je suis en français, alors. Très bien. Si vous supportez l'accent, je suis pas. Okay. Donc voilà. Si vous sentez faire des prises the le User group de Cronop, c'est important. N'hésitez pas. Parce que franchement, ils ne enfin, le disent pas, mais ils ont en ont marre que je fasse mes bitaprises euh, pour les camps. Euh, J'abuse un peu. OK. Um, donc voilà de quoi je vais parler. Un petit peu la justification des, des microservices. Euh, ce que moi je vois comme les design patterns de, de microservices aussi. Kubernetes et puis les opérations euh, sur Kubernetes et, et une démo. Donc, en commençant sur les microservices, un peu la, la raison d'être des microservices. Euh, alors, d'abord, historiquement, euh, l'histoire des microservices, c'est un peu, on est sur un continuum, on est, on est passé depuis les déploiements en monolithes, sur du bare metal, puis les virtual machines, puis est arrivé le cloud en différentes formes, le IaaS, le PaaS, le SAS, etc. Puis les containers. Et puis on arrive à des, à des fonctionnalités encore, les paradigmes encore plus légers, plus agiles. Euh, donc je pense notamment à microservices et à serverless. Euh, J'ai tendance à confondre un peu les deux dans de ma tête parce que je les vois tellement comme cette dernière niveau de, de légèreté, d'agilité qu'on va avoir. Et donc euh, c'est là qu'on est euh, dans les microservices. Et le but, euh, c'est surtout d'avoir des applications qui scalent scale euh, à des, des tailles vraiment énormes qu'on n'a pas connues par le passé. Okay. Euh, néanmoins, euh, le futur est hybride. C'est pas euh, microservice ou euh, serverless qui va tout remplacer. Ça va être une question de d'évolution euh, petit par petit, mais aussi euh, des serveurs, des virtual machines, on en a toujours besoin. Ça, c'est toujours une um, combinaison de différentes choses. OK, donc monolith microservices. donc de quoi on parle? Donc, par le passé, euh, on avait tendance à avoir des, des gros monolithes euh, ou en tout cas en termes de packaging et quand on voulait scaler, c'était une question d'avoir pour aller en un deuxième serveur, un troisième, un quatrième, pour plus évoluer, on allait vers des Architectures entières, et c'était toujours assez monolithique dans l'approche. Euh, dans l'approche microservice, c'est vraiment de découper les morceaux euh, dans les fonctionnalités bien ciblées pour qu'on puisse scaler euh, exactement où il faut scaler. Donc, par exemple, typiquement dans une architecture entière, on a peut-être une base de données, les web servers, load balancer, et bah, typiquement. En fait, les, les web servers qu'on veut euh, augmenter en, en nombre à fur et à mesure que les demandes du réseau euh, viennent. Donc, quels sont les avantages des microservices? Donc, la première chose, c'est une séparation de concern, c'est-à-dire euh, chaque microservice a une fonction qui marche très bien. Euh, et donc, c'est vraiment focalisé sur une fonctionnalité. Donc, typiquement, ça veut dire que cette fonctionnalité, c'est géré par une petite équipe. Donc, euh, un des principes des microservices, donc, voilà petite équipe. Et le principe, c'est que cette fonctionnalité puisse être réécrite en deux semaines. Et donc, il y, y a vraiment des équipes qui pratiquent ça. L'avantage avantage de ça, c'est surtout que ça veut dire, en, en général, c'est une technologie ou peut-être un langage qu'on puisse je ne devrais pas parler de remplacement de langage, euh, n'empêche qu'on a ce choix. Euh, micro euh, un microservice, un composant de microservice, c'est vraiment quelque chose de remplaçable. Et ça, c'est l'avantage qu'on puisse avoir euh, une implémentation d'une base de données pour une fonction spécifique, et on peut décider, bah, en fait, finalement, on n'a pas besoin de je vais à l'extrême, on n'a pas besoin d'un Oracle, on a juste besoin d'un Redis, quelque chose de léger beaucoup plus euh, approprié donc on a surtout le, la facilité de, de scaler l'application c'est vraiment ça le but et d'évoluer euh, le déploiement on a plus besoin de délivrer à euh, tout l'ensemble de monolithes on peut faire évoluer différentes parties euh, de, de l'application globale à euh, fur et à mesure que ça va Um, on parle de, de, des, des composants qui sont uh, couplés uh, légèrement uh, <rires> um, et donc justement c'est facile de remplacer uh, différents éléments de composants, je passe d'une version à une autre. Tant qu'on respecte un contrat, et ça c'est primordial, uh, il y a des possibilités d'évolution d'une partie uh, du service uh, global. Et puis bien sûr, puisqu'on a tous découpé un morceau, on a la possibilité maintenant d'être la composition de nouveaux services à partir de tous ces différents composants concrets. Alors, est-ce que c'est un, un panacea eh ben, Non, bien sûr, il y a, il y a tout. Déjà, ça ne va pas s'appliquer partout, mais il y a surtout des, des avantages aussi. Donc, notamment la complexité. Euh, en tout cas, en thème organisationnel, si avant, vous avez... Euh, on va dire un, une grande équipe qui créait un monolithe euh, et maintenant vous savez peut-être cinq équipes, et chacun focalisé sur le projet, ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs euh, dans l'ensemble. Euh, donc il y a cette uh, complexité organisa organisationnelle qui, qui change. Il euh, y a le problème d'orchestration et surtout de gérer les différentes versions des composants se trouver dans une situation où une partie de service a une base, besoin d'une version différente d'une service qu'une qu autre partie. Et sur la mesure, il faut vraiment être capable de respecter uh, les, uh, les API contractes entre les composants. Et puis, um, tout ce qui est uh, monitoring, uh, debugging, test, ça va être forcément plus compliqué puisqu'on a tous ces disparates uh, composants. Un uh, autre Uh, Difficultés autour de la communication réseau parce que la communication entre ces composants, c'est pas le réseau, où ça se passe donc du coup il y a plein de problèmes uh, qui peuvent être. Ça peut être une simple question de gestion d'erreur, de performance, uh, et puis il y a la notion de circuit breaker où uh, maintenant il va falloir détecter quand il y a des problèmes, à peut isoler une partie d'un système qui, qui crée des problèmes. Donc il y a encore plus de complexité et puis ça demande toujours des best practices, même encore plus j'ai mentionné plusieurs fois le, le besoin de respecter euh, des contrats, des API euh, et donc on va faire ça avec les bonnes pratiques de, de test et uh, continuous integration deployment la documentation, documentation des interfaces, les API et une bonne pratique c'est pas écrit mais c'est qu'entre ces composants, euh, il faut utiliser les mêmes API publics. Il hein. ne faut pas avoir des API antennes euh, avec les mêmes fonctionnalités que ceux qu'on va exposer à l'extérieur. Sinon, ça devient vite euh, difficile à, à gérer. OK. Si on regarde les design patterns, je vois ça en deux groupes. Le, le premier, je ne vais même pas en parler particulièrement. Um, donc il y a tous les standard design patterns euh, qui sont connus par rapport à la programmation dans un langage. C'est pas de ça qu'on parle. Euh, il y a les microservices eux-mêmes hein, qui sont quand même euh, dans une déclinaison des euh, service-oriented architecture de façon beaucoup plus fine, les web services. Il y a ce qu'on appelle le strangler design pattern. Strangler, tout, veut, tout simplement veut dire que vous allez pas. Enfin, si vous pouvez faire uh, un greenfield deployment, démarrer de des microservices euh, de rien, voilà, tant mieux. Mais en général, voilà, on va faire une évolution depuis uh, des legacy uh, qui existent. Um, et la notion de Strangler, c'est en fait de faire cette évolution de façon très progressive. Um, donc remplacer une fonctionnalité par des microservices externes, et puis une autre, et puis une autre. L'idée c'est que finalement tu as une toute petite partie du monolithe qui reste, étranglée par tous ces nouveaux microservices. Donc c'est juste uh, un thème pour exprimer cette uh, évolution progressive. Mais je vais parler plutôt de ces trois autres, um, ce que moi je vois comme uh, un design pattern important. Um, et donc on va voir sur les <coughs> slides suivants. <coughs> Donc, le premier, c'est l'API Gateway. En gros, c'est d'avoir une, une front-end euh, à votre réseau. Ça peut combiner différentes fonctionnalités le hein, firewall, le load balancer, le reverse proxy, notamment. <coughs> um, ce qui est important, c'est que um, ça ça, ça enlève certaines um, responsabilités des microservices. Parce que peut être avoir une tendance que, en fait, tout microservice, bah, j'ai besoin de, disons, du. Cryption TLS ou euh, fonctionnalité Circuit Breaker, ce genre de choses. Donc l'idée c'est qu'il euh, y a beaucoup de fonctionnalités qu'on peut mettre dans la API Gateway. Euh, J'ai dit quelque chose. Ça. Euh, <coughs> Donc il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on peut mettre dans ce, euh, ce Gateway pour euh, concentrer ces fonctions là. Um, ok. Et donc ce gateway peut faire des choses comme euh, du translation de protocole, de décapsulation de TLS ou donc de reverse proxy. Euh, et en général, il va cacher donc euh, les détails de votre infrastructure. Il donne juste le point d'accès, peut-être euh, un nombre de hosts, une route, etc. qui va diriger vers les services internes. Donc comme je dis, ça, ça, ça cache euh, l'empreinte antenne c'est pas ça qu'on veut exposer. Euh, et bien sûr, on veut contrôler l'accès à, à nos systèmes. Euh, et, et ça, bien sûr, il bah, faut que ça scale, il faut que ça soit achat, donc hautement euh, disponible. Un autre pattern similaire, on commence à voir vraiment prendre de. De l'élan, c'est service mesh. Donc, surtout dans le domaine uh, Kubernetes, uh, on voit qu'il y a des projets, alors, je dirais les plus connus sont LinkedIn qui vient de passer en version 2.0 et Istio. Uh, donc Istio, notamment, a été beaucoup développé par Lyft, IBM et, et Google. Um, et de la même façon que l'API Gateway fait de l'offload, ça met des choses un endroit bien particulier, ça, ça fait du offload par rapport à l'implémentation des microservices. Le euh, service mesh fait la même chose, mais c'est plutôt à l'intérieur, du coup, c'est une couche réseau euh, qui fournit des fonctionnalités particulières. Okay. Bon, désolé, l'image n'est pas très visible. Um, et donc euh, des systèmes comme Istio, en fait, ils vont fournir des fonctionnalités en d'encryption-décryption euh, euh, à TLS. C'est-à-dire, euh, en fait, dans, dans un contexte Kubernetes, on a des pods qui tournent les containers. Et donc avec le déploiement de genre Istio, on aura ce qu'on appelle un Sidecar Container. Donc c'est dans le même pod et c'est lui qui va prendre en charge ces fonctionnalités euh, en plus du genre uh, encryption, decryption, tracing, logging et compagnie. Uh, et donc, ça simplifie uh, encore le microservice. On n'a pas besoin de s'occuper des fonctionnalités là, ou, ou Circuit Breaker, c'est notre uh, exemple. Et notre design pattern, je dirais, c'est enfin, tout ce qui est hybride. Uh, bon, j'ai pris l'exemple de, de Glue, un projet d'une boîte solo.io. Um, qui, donc ils ont un projet qui s'appelle Squash qui est pas mal pour débugger les microservices uh, mais Glue je trouve assez intéressant um, en gros c'est une API gateway mais qui facilite uh, l'interaction avec des legacy um, et donc il, il va essentiellement faire un reverse proxy devant des applications monolithes des microservices et du serverless et du coup il fait, fait du routage en fonction de la raquette qui arrive, mais il arrive surtout à, à augmenter la fonctionnalité de Monolith. Donc il y a okay. une démo, il <coughs> uh, une vidéo-démo dans les... comment uh, ça s'appelle. Uh, à la fin de DockerCon, le dernier DockerCon, les, les Cool Hacks, um, il y a Edith Levine de Solwayo qui démontre Glue. Donc okay, elle montre, um, disons, un legacy application, uh, c'est une pet store, il uh, me semble, c'est un truc classique. Et elle montre comment elle peut ajouter, Il me semble que c'est du serverless qui rajoute la fonctionnalité, cette monolith. Donc, côté utilisateur, on a l'impression que le monolith application a évolué. Mais non, en fait, on a juste rajouté une fonctionnalité à côté qui donne qu'il a des nouveaux menus, nouvelles fonctionnalités, etc. Ça, c'est un aspect d'hybride. Donc, c'est vraiment d'interopérer euh, avec ce qui est legacy. Um, pas forcément, peut-être remplacé progressivement comme Strangler ou pas, uh, mais il y a toujours la, la place pour les différentes uh, formes de déploiement. Uh, de même, il peut y avoir hybride dans le sens de on uh, Prime ou dans le cloud. Il n'y aura pas une solution. Ok. Du coup, Kubernetes, on a besoin d'orchestration et. Um, Bien que ces c'est formes, ils ont toujours euh, autant de valeur. Euh, c'est quand même Kubernetes qui a le vent en fou dans le marché de l'orchestration aujourd'hui. Je vais skipper euh, tout ça parce que ce n'est pas une présentation de Kubernetes. Euh, mais voilà, je préfère avoir des slides qui, qui parlent un peu de ça. Euh, ce slide n'est pas exactement un jour. Uh, me représente plus ou moins ce que je veux montrer. <coughs> um, fait la pr première fois que j'avais <coughs> fait cette presse, j'avais fait justement cette démo uh, en utilisant Minikube. Donc, Minikube, en gros, c'est juste uh, tourner Kubernetes en single node dans une virtual machine. Ou il y a aussi d'autres formes. Et ce que j'avais démontré, c'était juste uh, uh, un simple uh, service vraiment simple. <rire> Donc, en utilisant Redis comme un back-end euh, base de données, en utilisant euh, une, une application Flask. a pas plus simple. Euh, et avec ensuite Load Balancer et Ingress euh, devant. Je ne vais pas montrer tout ça parce que j'ai une euh, notion de service plutôt au lieu de euh, Load Balancer, euh, mais je n'ai pas d'Ingress. En fait, il y a deux choses que j'aurais vraiment aimé rajouter à cette démo pour aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. C'est de rendre ce base de données Redis euh, hautement disponible. Euh, et l'autre, c'est de l'ingress. Mais voilà, je ne lis pas aujourd'hui. Ça viendra. Euh, donc l'application, en gros, Redis, c'est une base de données. Euh, je vais juste avoir une un application Flask qui va utiliser Redis comme un compteur. Rien de plus. Mais c'est moyen de voir les opérations Kubernetes, voire microservices en um, action. Ok. Je vais juste montrer quelques slides et puis je vais passer à, à l'acte. Parce que c'est plutôt le démo que je veux, je veux montrer. Uh, donc, je ne sais pas si vous avez des notions de Kubernetes. Um, en gros, quand on euh, démarre les containers donc Kubernetes, alors déjà, euh, en bas, on a la notion de pod. Donc, les containers sont groupés dans un pod. Un pod, c'est typiquement un container, c'est-à-dire une fonctionnalité. Ici, si, un euh, deuxième, troisième container, c'est que ça, ça fournit une fonctionnalité en, en soutien du container principal. Donc, un exemple... Euh, là c'est Redis, donc on peut avoir un container Redis imaginons, c'est pas la carte, mais imaginons euh, on avait une fonctionnalité de, de login, de tracing ou quelque chose qu'on voulait rajouter à notre Redis, mais qui est toujours très associé euh, à notre deployment Redis, donc ça serait un deuxième container okay. mais c'est juste, je dis ça juste pour expliquer Voilà, quand je, je parle de pod, vous pouvez considérer que c'est un, un container on a la notion de réplicaset. Euh, donc en fait, on va vouloir scaler, euh, pas dans le cas de Redis, mais dans le cas de Flask, on verra qu'on va scaler ça à plusieurs instances. Et c'est la replica set qui, pour une version donnée d'un Container Image, va scaler euh, l'application. Et au-dessus, il y a la notion de deployment, donc un deployment gère un ou plusieurs Replicaset. C'est-à-dire, le deployment, il a l'option de quelle est la, la version actuelle du de, de deployment qu'on veut faire. Et on verra que euh, quand on fait un rolling upgrade d'une version d'un service à un autre, le deployment, il gère plusieurs replicas. Donc, je vais utiliser une commande tout à l'heure, kubectl euh, create ou apply, c'est un détail. Euh, en prenant un fichier YAML comme exemple. Et ça, ça va nous créer donc, notre déploiement Redis. Donc, euh, très rapide, hein, je vais passer à l'acte. Euh, donc, ça, c'est le YAML euh, tel qu'il existe pour faire le déploiement de Redis euh, dans Kubernetes. Euh, ce qu'il ce qu faut retenir, c'est juste voilà en bas. Le container port 6319, c'est classique pour Redis. On prend une image Redis uh, latest. Uh, je l'ai déjà tiré depuis uh, le Docker Hub. Um, voilà. Et j'ai mis uh, Replicas 1. En fait, on va tourner Console Redis. c'est pas terrible. Um, je. Ouais. Il enfin, y, y a des moyens de tourner à Redis en, en achat, mais il faut plus que simplement euh, augmenter le nombre de réplicas. Il faut, faut le gérer autrement. Euh, en fait, c'est via un outil qui s'appelle Helm que j'aurais fait ça. Ok. Je vais aussi euh, déployer euh, mon application Flask. Donc je vais en fait le déployer nécessairement avec une seule réplique, euh, pas deux comme ici et je vais les déployer dans une version. Donc, En gros, je vais déployer ces deux choses. Je vais déployer des services qui permettent l'accès à ces services. Je vais scaler l'application Flask. On va voir ça en action. Et puis, je vais faire des rolling upgrades de la version de l'application Flask. OK. Je je vais juste parler des services parce que je peux parler de la, cette notion euh, alors Kubernetes euh, en gros c'est avec Kubernetes que vous allez gérer un cluster un ensemble de nœuds qui peut être carrément un data center et ces pods vont <coughs> dans ce data center, c'est Kubernetes qui décide où, dans, dans un environnement multi qui est normal il va décider où vont tourner ces pods. Euh, en gros, on va lui dire uh, Redis, je veux un seul exemple, euh, Flask, disons que j'en je, veux 3, ça va être 10 plus tard. Euh, C'est Kubernetes qui prend en charge cette placement. Donc nous, on a juste déclaré, voilà, je veux 10 des applications Flask. C'est Kubernetes qui, qui en charge. Ça veut dire que les pods, en fait, sont éphémères. Uh, ils ont adresse IP, on n'a <coughs> pas forcément accès uh, au réseau sur lequel tourne un pod, et puis un pod, de toute façon, c'est Kubernetes qui peut décider que bah, ce pod il fonctionne, dégage ou Je scale. Uh, donc voilà, on ne veut pas adresser les pods directement de toute façon. Il y a différentes uh, façons d'exposer en gros ce uh, service uh, via des endpoints. Uh, donc, dans cet exemple, je vais faire ça avec uh, ce qu'on appelle um, uh, Load Balancer. Uh, dans l'occurrence, je vais utiliser uh, Kubernetes qui tourne sur un Docker Desktop, comme j'avais utilisé Minikube avant, je vois aussi un hein. tout fait, mais sur un seul nœud. Mais je voulais juste introduire la notion de service pour nous donner uh, un point d'entrée pour attaquer uh, notre service. OK. Donc, euh, je vais faire la démo euh, à partir d'ici. Euh, en fait, j'ai une visualisation que j'avais créée euh, pour montrer euh, un cluster Kubernetes. Donc, hier, dans le tutoriel, euh, c'est peut-être euh, à peu près le seule chose qui a marché, d'ailleurs. Euh, j'ai montré un cluster Kubernetes dans Azure, euh, le managed Kubernetes avec 10 euh, nœuds. Ici, Docker le desktop, j'ai un seul nœud et pour l'instant, dans le namespace default, il n'y a rien qui tourne. Si je regarde uh, kube-system, on voit carrément les composants du, du système Kubernetes même. Okay. Mais je dis ça juste pour expliquer ce qu'on est en train de voir. Donc, je vais commencer par uh, créer mon déploiement en Redis. Et on va voir l'apparition d'un pod, c'est ça qui, qui était rouge. Euh, on, on voit trois choses ici. Donc on voit le deployment, ok. Alors on voit 1 slash 1, en gros ça, ça veut dire que l'état désiré c'est qu'on a une seule instance, une seule réplica de Redis qu'on avait spécifié dans le fichier YAML. Et l'état actuel c'est qu'il y a un qui tourne. Tout bien. Euh, à côté il y a une étoile Redis. Um, qui est le réplique set qui sait que lui il doit tourner une seule instance et puis à droite c'est un pod donc notre Redis. Mais pour l'instant euh, il n'est pas disponible um, j'ai um, j'ai un client Redis enfin, ça ne va pas marcher parce qu'on n'a pas il n'y a pas de service pour le moment, c'est normal ensuite je vais mon déploiement Flask. Donc de la même façon, on va voir qu'on a euh, un deployment. Bon, c'est pas tout aligné, uh, Un deployment, un replica set et tout à droite, c'est le pod de notre application Flask. Okay. Mais pour l'instant. Toujours, uh, on n'a pas de moyen d'accéder ce container. Um, en fait, si je pourrais me loguer dans, dans le Docker for desktop, dans le VMM, je pourrais accéder au container. Mais là, je suis à l'extérieur. Ok. Um, donc, je vais déployer le service Redis. Alors là, en fait, on um, ne va pas accéder directement avec, avec le, le script que je viens de vous montrer um, maintenant je peux faire un ping au Redis, en fait il a récupéré le numéro de port ici 32 509 um, j'ai un client Redis qui fait juste un ping et je fais faire un get en fait c'est un get sur l'objet count qui n'existe pas encore c'est notre application classe qui va nous retourner ça donc on a exposé notre service. J'avais pas besoin de l'extérieur, mais bon, c'est utile. Vous pouvoir tester avec le, le client. J'avais besoin de l'exposer par contre pour que notre Flask app sache euh, se connecter là-dessus. Okay. Donc lui, il va se connecter à un service qui s'appelle Redis. Um, ok. Uh, et donc maintenant, je vais créer ma service Flask. Et donc on a deux, deux services, on va voir qu'on a un là, donc euh, Flask App. Et, et donc maintenant, je peux commencer à accéder à ma service. Alors j'ai un petit bug avec mon outil. Euh, ah oui, ça aussi, pas terrible. Euh, <rire> si je suis vite, non, je ne suis pas assez vite. Oh, je ne suis pas expert en JavaScript, donc... <coughs> uh, <laughs> Attends. Je <coughs> l'équivalent d'un reboot uh, de Windows actually. OK. OK. Malheureusement, j'ai eu une régression. Donc normalement, j'ai une button GET qui me permet d'accéder au service, mais uh, voilà, le problème JavaScript, ça ne marche plus. Uh, mais j'ai un lien uh, qui me permet d'accéder au service. Donc je vais l'ouvrir. Ah, pas lui. Il Ah voilà, ok. Excuse-moi, je... trop de fenêtres. Et donc là, c'est notre service. Ah. Ok, donc tout simple, un compteur Redis qu'on voit qui augmente avec uh, chaque requête. Et si je retourne ici. Avec mon client Redis, si je fais le GET maintenant, on devrait recevoir la même val valeur. C'était quoi C'était 9, ok. Ok, rien d'extraordinaire. Donc, voilà, tout fonctionne. Et ce qui nous retourne, notre application Flask, um, d'ailleurs, excusez-moi. Je vous ai pas montré uh, l'application. C'est vraiment, uh, c'est vraiment tout bête. <coughs> uh, ah oui, ça c'est pas le Ok, on est sur le version 1 de cette application. Vous êtes d'accord en plus simple n'existe pas. Uh, mais il y a quand même un Python il faut que je montre quelques lignes de Python quand même. Uh, donc on voit uh, effectivement on a une route uh, slash. Chaque fois qu'on arrive sur cette route, euh, on va accéder au compte euh, count. Ah oui, il y a l'incrément du count juste avant. Donc, c'est le app qui a créé cet objet qui n'existait pas avant. Et à chaque requête, ça, ça augmente. Donc, ça, c'est la version 1 de l'application. J'ai une version 2. Pas beaucoup plus sophistiquée. En fait, il fait juste une détection du user agent. S'il voit que c'est du curl, du links, du WGET, euh, il va faire le même genre de sortie. Sinon, s'il voit que c'est un browser web, euh, il va retourner du, du HTML. Okay. Sinon, c'est exactement <coughs> la <le> même. Sauf <coughs> que so, je vais suis les En fait, ce que je veux faire d'abord, maintenant, je veux scaler, euh, avoir quatre version de mon application Flask. Ce que je n'avais pas dit, c'est juste on l'a sorti, euh, donc on va rediscounter, mais ce qui est vent bon, c'est en gros le, le hostname du pod qui sert à la requête. Donc quand on, là, si je, je répète, je répète, contrairement, c'est toujours le même pod parce qu'on a qu'une seule pod euh, Flask app qui nous répond. Maintenant, Uh, je vais faire flask uh, deployment et donc j'ai une version déjà fait avec 4 uh, replicas ok je vais le déployer et juste pour montrer si je fais une diff par rapport au premier fichier voilà, c'est vraiment juste montrer uh, replicas qui <coughs> <change>. <coughs> et tout de suite donc on voit qu'on a 4 uh, pods maintenant c'est tout ce qui a changé. On voit le deployment et le replique set en haut qui, qui dit que le desired state, c'est 4 pods. <coughs> du coup, maintenant, je vais passer dans la version 2. Et donc, on voit, pendant cette période, il y a des nouvelles qui arrivent, des, des versions 2. Il y a toujours les versions 1 qui tournent, et là, il n'y a plus que les versions 2 en termes des, des pods. Si j'avais été rapide, euh, j'aurais pu faire des requêtes et on aurait vu un mélange de nouveaux et d'anciens versions de, version de l'appli. Ça dépend de euh, l'upgrade stratégie qu'on a mise en place, en fait. Et je crois que celle-là s'appelle euh, Rump, quelque chose comme ça, standard. Il y a différentes façons de faire les euh, rolling upgrade stratégies. On peut dire qu'on arrête l'ancien, on arrête tous les pods, et puis on démarre les nouveaux. Me semble pas terrible pour la continuité de service, mais ça existe. Uh, une autre façon de faire, c'est de ramper, les, les, uh, démarrer tous les nouveaux services une fois qu'ils sont tous uh, actifs. On arrête les anciens et on, on switch vers les nouveaux. Ça, c'est du blue-green. Et à d'autres formes un peu plus mitigées, où, uh, on peut faire du canary testing, peut-être basé sur. Uh, un utilisateur, une source de requêtes qui va diriger vers l'ancien, vers le nouveau. Vers le OK. Et si on retourne à l'appli. <coughs> Amazing. OK. Donc, on a juste du HTML qui est retourné au lieu du, du plain text um, De la même façon, la version suivante... Je ne sais pas quelle couleur horrible j'avais choisi. Ah peut-être on, on peut avoir les deux. Là, il y avait une 16. Ah voilà, c'est le nouveau. Est-ce qu'il y a... Ouais, ok. Il y avait quand même Donc voilà, on voit comment on peut facilement euh, faire les rolling upgrade des services. On um, pourrait aussi, on peut... Je vais le faire plutôt que dire qu'on peut le faire. Euh, on peut du coup aussi facilement retourner sur une ancienne version euh, d'un service. Donc je retourne sur la version 2. Ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, du coup, on a toujours un seul déploiement là-haut qui nous dit qu'on a quatre place caps sur les quatre euh, qu'on cherchait à voir. Mais à côté, il y a trois répliques sets. Donc, il y en a deux que j'ai grisé euh, parce qu'on n'utilise plus. En gros, on a la version 2 qui est actuelle. Donc, il y a quatre euh, répliques qu'on veut. Et les deux autres, la version 1 et la version 3, on, on dit que voilà, ça ne tourne plus. Euh, mais ils sont toujours là. Et ils sont toujours là pour que le deployment lui, il puisse euh, revenir en arrière si, si besoin. Et c'est là que normalement on mettra des, des health checks. Um, donc il y, y a deux façons de contrôler les, les pods. Um, quand on les demande en Kubernetes, uh, on, on peut détecter le, le health check qui est que voilà, le, le pod est devenu actif. Très bien. Et il y a le readiness. Qui qui est un état plus loin, qui va, OK, c'est démarré, mais on arrive quand même à faire une requête aussi. C'est quand même important que les composants de l'application sont en état de marche. Um, OK, ce qui... Ah oui, je vais... Je vais faire... Juste comme exemple, retien que la version 2 d'une application... Euh, ce, ce dernier pod là c'est b6 cdf6 euh, ce que je peux faire c'est de détruire ce pod et on voit tout de suite qu'il est remplacé okay, donc c'est le replica set qui, qui fait bien sa fonction euh, en, en fait c'est ailleurs dans Kubernetes qui a des contrôleurs qui, qui monotent ça il euh, y a autre chose que j'aurais pu faire c'est tout ça marche par ce qu'on appelle les labels les sélecteurs et donc il y a un couplage euh, léger ce, ce replica set il va vérifier qu'il y a quatre flaskap qui tournent en fait, euh, il s'en fiche du nom c'est qu'ils ont tous un label une étiquette qui est app égale à la Si si je, j'enlevais cette étiquette de ces pods qu'il qu a quand même créé il ne le reconnaîtra plus et il un cinquième Bon, c'est juste une un petite euh, subtilité. Euh, alors, je vais vous montrer ce qui est cassé euh, avec le démo. Enfin, je veux dire, c'est le design hein, qui, qui est comme ça. Donc, j'ai dit euh, au début, voilà, j'ai un Redis qui n'est euh, pas hautement disponible. Je le tue et on voit qu'il est, euh, est tout de suite euh, remplacé. Très bien. Le problème, bien sûr, c'est que du coup, on a il le compteur et est tourna hein. mon avis c'était uh, Stateful et il n'était pas hautement disponible um, bon, j'étais court de temps mais uh, j'avais vu faire uh, utiliser un outil qui s'appelle Helm um, donc avec Kubernetes, uh, il y a tout un écosystème uh, énorme et, et parmi ça il y a un outil qui s'appelle Helm qui devient très important qui permet de déployer partie d'une charte, encore un fichier YAML, euh, tout un ensemble d'applications. Euh, donc il y a, euh, bah il y a un repository déjà avec je sais pas une cinquantaine, centaine peut-être de charts pour plein d'applications. Et un des exemples c'est un H2, je l'ai déjà fait tourner sur Docker Desktop um, et en gros ça te tourne euh, un ensemble. Je, je connais pas trop. Hein, il y a master, un master, une sentinel et Clients ou quelque chose comme ça. Euh, donc, plus loin, je <coughs> referai cet exemple en, en évoluant vers un, un Redis euh, achat. Et l'autre chose que je ferai euh, pour l'évolution, ce serait d'intégrer de, de, de l'ingresse, euh, à utiliser euh, un Nginx ou un achat proxy ou un trafic euh, pour qu'on puisse, euh, au lieu d'accéder juste à l'adresse IP, Uh, parce qu'en en fait, mes requêtes là, um, oui, on ne va pas voir facilement, mais là, je suis sur le docks, desktop, tout se passe par le 127 local, local host mais j'aurais pu uh, avoir un nombre de host qui est, uh, je ne sais pas, flaskapredis.com, mettre ça dans mon etc host, et avoir un ingress qui gère uh, le fait que quand on reçoit une requête sur cette adresse, ça va vers mon, mon flaskap service. Ok, pour terminer, je vais retourner sur les slides. Je vais répéter <coughs> tout ça. Um, donc, on a vu le scaling, le rolling upgrade. Voilà, ça, c'est les différents types de rolling upgrade que j'avais mentionné. Mais je vais vous libérer pour que moi, je puisse manger. Um, J'ai mentionné les différents outils. Donc, notamment Helm, c'est ça que um, vais y utiliser pour euh, implémenter euh, un hra et, et notamment, on voit l'évolution encore de faire euh, euh, un changement dans le déploiement qui, euh, qui se passe tout, tout facilement pour, pour le système. Donc, en, en sommaire, donc, euh, les microservices. Il donne d'autres possibilités pour déployer, au lieu de, de déployer monolithe, maintenant on peut faire évoluer in party, uh, une partie d'un service indépendamment de autre. Et donc on a une facilité pour déployer, scaler, upgrader. J'ai démontré ça sur Kubernetes, mais bien sûr on la même chose uh, possible sur Docker Enterprise Edition ou uh, Mesosphere. Et que ça facilite uh, best-in-class technologie. Euh, je parle là, c'est du Redis, j'aurais pu choisir que bah, finalement c'est MongoDB qui a plus approprié et n'aurait pu faire évoluer un service euh, comme ça ou euh, décider que bah, enfin, finalement euh, j'ai un bout de Python euh, qui me fait affaire hein, pour s'embêter avec, euh, avec Redis. Mais voilà, cet ensemble de composants permet donc de faire du, euh, de l'échange. Euh, et, et faire vraiment la technologie appropriée. Néanmoins, ça ne vient pas gratuit et ça demande surtout euh, en production, ça demande vraiment des changements organisationnels, euh, de gérer plusieurs petites équipes qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, d'enforcer de, l'utilisation des best practices, euh, c'est-à-dire que les API deviennent contractuels, que c'est bien documenté, stable, etc. Um, il faut voir aussi l'incremental rollout de nouveaux features, d'évolution comme uh, uh, best practice aussi. il uh, bah, y a toujours des approches hybrides, de, de toute façon, c'est pas un micro service qui va uh, résoudre uh, tous les problèmes. Et que ça c'est très intéressant donc d'utiliser de uh, l'offload à la fois au niveau d'un API gateway et au niveau d'un service mesh. Pour que ça simplifie l'implémentation des, des, des microservices, même. On ne veut pas que chaque microservice, lui, euh, il implémente euh, tout ce qui est fonctionnalité, tracing, service breaker et compagnie. <coughs> ok, donc j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, euh, je viens de quitter euh, HP, HPE plus euh, spécifiquement. où Nous, on avait un produit, euh, OneSphere, qui est une plateforme Managed Kubernetes. Euh, alors, à, en termes de produits, oui. En termes d'utilisation, euh, je ne sais pas. HPE était encore une, une société énorme et je ne connais pas euh, de d'utilisation qu'ils font. J'ai oublié de répéter la question qui était « Est-ce que moi j'utilise Kubernetes à l'intérieur de ma boîte uh. ?» j'ai à peine vous montrer les fichiers gamma que j'utilise pour faire les différentes étapes de déploiement et ça c'est intéressant parce que tu c'est comme du infrastructure code si je voulais juste nettoyer par exemple parce que je suis pas au bon endroit bon bref si je voulais juste défaire tout ce que j'avais fait j'aurais fait aussi un cube CTL delete avec ce même fichier YAML pour enlever euh, tous ces composants. Euh, j'ai fait un modif, j'ai fait un apply. Enfin, donc Du coup, c'est vraiment dans le modèle déclaratif. Euh, donc, ça facilite beaucoup. Euh, les premières fois que je travaille avec Kubernetes, j'avais ton plan, ça fait des cube CTL run. Euh, en fait, dans le mode impératif l'utilisation de fichiers YAML et le workflow et encore il y a, il y a notamment un qui propose un modèle euh, GitOps euh, où vraiment votre déploiement se fasse à partir de repo Git. Euh, et donc ça va être euh, au moment que vous faites un, un push de modification de, de déclaration de votre infrastructure c'est là que le changement va être effectué donc, oui, oui, ça change de façon de, de faire. Oui. <coughs> ok. Yep. Donc la question est-ce que um, je connais un Ambassador et, euh, et donc c'est un API Gateway euh, bah, ce et LinkedIn sont plutôt Service Mesh, par API Gateway La réponse rapide c'est non. Um, je suis conscient d'Ambassador et il euh, faut que je regarde. En fait il y a vraiment pas mal de projets produits dans, dans les deux espaces, le Service Mesh et l'API Gateway. Um, ça m'a l'air intéressant, euh, ambassadeur comme Pierre Guéthré, mais je ne connais pas pour comparer à d'autres euh, projets. Les De la même façon, il y a des Français qui se aussi, mais je ne connais pas. OK Merci euh, de votre <coughs>